Comment faire financer une opération immobilière quand on est expatrié Je vais vous donner l'intégralité de mes conseils dans cette vidéo. À tout de suite Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. On s'occupe d'accompagner des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier rentable et une grande partie de nos clients est expatrié. Bonjour à tous les français de l'étranger si vous êtes français de l'étranger et si vous regardez cette vidéo. Et je voudrais aujourd'hui répondre à vos questions et vous donner ma vision sur le financement quand on est français de l'étranger, quand on est non résident fiscal français pour que vous puissiez avoir une idée extrêmement précise de ce qui est possible et comment c'est possible d'acheter de l'immobilier en France sans être en France depuis l'étranger. Alors en 1, on va bien sûr parler du financement et des caractéristiques de financement pour se faire financer une opération immobilière. La plupart du temps, donc vous vivez à l'étranger, vous êtes non résident fiscal français et vous cherchez à investir en France puisque c'est votre port d'attache, c'est là où vous avez grandi, là où sont euh, votre famille, vos amis, et donc vous cherchez à investir et à acheter de l'immobilier à distance. Bah, c'est compliqué, bien entendu, si vous êtes seul, puisque vous êtes à des milliers de kilomètres, et donc il faut avoir généralement un interlocuteur de confiance. C'est là, c'est comme tierce personne, hein, comme tierce partenaire, qu'on agit auprès de nos clients pour être vos yeux, vos bras, vos oreilles. Regardez-le bien, vous trouvez une excellente opportunité, vous la présentez et vous permettre d'acheter de l'immobilier alors que vous êtes loin et très loin. Alors, sur le financement, comment est-ce que ça se passe Dans 99% des cas, c'est une banque sur le territoire français qui va faire financer euh, votre opération. Ce n'est pas un problème que vous vous situiez à l'étranger. La banque française va financer un bien en France comme pour un client résident fiscal français, même si vous vous trouvez à l'étranger, pas de difficulté. Quelle est la principale différence la banque, comme a priori vous n'avez pas de patrimoine en France et pas de flux financier en France, puisque c'est directement une société de l'étranger euh, qui vous paye sur un compte euh, étranger dans le pays dans lequel vous vous trouvez, elle va juste vous demander de mettre un petit peu plus d'apport qu'une opération euh, d'un Français qui achèterait sa résidence principale. Un petit peu plus, ça veut dire que vous allez mettre environ 20 à 30% d'apport du montant total du projet. Donc si vous voulez faire une opération à 200 000 euros, donc ce sera environ 40 à 60 000 euros d'apport personnel dans le montant total du projet puisque un projet ne comprend pas uniquement le prix d'un appartement, mais ça comprend également des frais de notaire, des travaux, puisque c'est grâce aux travaux qu'on va arriver à aller chercher une rentabilité supplémentaire mais également du mobilier et notre rémunération si vous passez euh, par la société que je dirige, investissementlocatif.com. Le, le pendant, c'est que la plupart du temps, vous êtes sur un contrat d'expatrié et vous avez de la chance, c'est que vous bénéficiez davantage et d'un salaire plus confortable que si vous étiez en France et de nombreux avantages puisque quelquefois vous avez également euh, votre appartement qui est payé par la société. Donc, vous avez la chance d'avoir habituellement un pouvoir d'achat qui est supérieur à un résident fiscal français et ça vous permet donc d'avoir cet apport personnel et de le mettre euh, à profit dans ce type d'opération pour préparer votre retraite. L'intérêt aussi il est de profiter des taux d'emprunt français qui sont extrêmement bas. À l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est historiquement bas. C'est un gros atout puisque c'est proche du gratuit. On vous prête de l'argent environ 1%. C'est très très proche. C'est comme si ça vous coûtait quasiment rien puisque quand vous allez rembourser, la plus grosse partie va être remboursée pour vous, pour votre patrimoine directement et votre enrichissement. Donc, c'est intéressant parce que dans plein d'autres pays, peut-être que vous mettrez un petit peu moins d'apport si vous empruntez dans le pays qui vous accueille dans votre pays d'origine. Mais si vous avez des taux à 5 ou 6 pour emprunter, bah, ce n'est pas du tout intéressant par rapport au système français. Aujourd'hui, on vous prête de l'argent proche de zéro. Je pense que je l'ai répété plusieurs fois, mais qu'il faut l'avoir en tête parce que c'est un point extrêmement fort d'enrichissement. C'est un effet d'aubaine dans la situation actuelle et je suis sûr que si on regarde dans le rétroviseur dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, on dira 2018 et c'était le cas en 2017, ce sera peut-être encore le cas en 2019. Ce sont des années extraordinaires pour les taux d'emprunt parce qu'ils sont extraordinairement bas. Donc pour les clients pour lesquels on gère l'opération, on vous met en relation avec notre courtier partenaire qui a l'habitude de financer des clients expatriés Puisque n'allez pas voir n'importe quel courtier, il y a une spécificité. Euh, toutes les banques ne vont pas vous financer de la même manière. Donc, adressez-vous à un courtier qui a l'habitude de cette clientèle euh, et comme ça, il va pouvoir vous accompagner au mieux dans votre financement. Je suis persuadé que vous expatriés derrière la caméra, bah, vous allez et je l'espère pour vous parce que ça fait une très grosse différence dans quelques années pour votre patrimoine, prendre conscience que c'est extrêmement intéressant qu'on est dans un effet d'aubaine pour les taux et que vous avez la capacité d'acheter de l'immobilier depuis l'étranger sur le territoire français. Je vous invite à cliquer sur le bouton, s'abonner, le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube, recevoir l'intégralité de mes conseils, que ce soit sur le financement, sur les travaux, sur comment mener à bien une opération très rentable. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao